Hey, bitches J'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de Noël. Je suis trop contente de la faire. Euh, honnêtement, on est jeudi 24. Donc, j'espère que j'aurai le temps de faire le montage et tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça. Je suis trop contente. Bon, c'est le réveillon aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Je suis trop contente de vous faire cette vidéo pour vous souhaiter un joyeux Noël. En avance, j'allais dire bonne année et tout, parce que pour moi, je sais pas, je veux Noël ça rime toujours avec bonne année, parce que tu toujours me dire bonne santé, bon vœu, enfin enfin euh, tout, tout ce qui suit, quoi mais voilà, j'espère que vous allez bien que vous allez fêter avec votre famille vous amuser, même pour ceux qui sont pas chrétiens, parce que Noël c'est certes une fête chrétienne mais pas que c'est un moment de partage, de réunification, de kiffage, de manusage et de boirage. Le train pitch même le jour de la vidéo de Noël. Je me force à sourire parce que là j'ai envie de faire ça. Mais je ne peux pas parce que c'est Noël. Donc voilà, j'espère que vous aurez reçu beaucoup de cadeaux. Ou de l'argent. Ou peu importe que vous, que vous êtes heureux. Et que vous allez kiffer cette fête Parce que c'est ce qu'il faut faire Il faut kiffer la fête Il faut... C'est Noël quoi I... to... and... Bref euh, Voilà les gars Donc je vais pour Noël Ou pour seulement pour vous faire plaisir Faire un petit concours Donc je dis déjà juste Les, euh, les conditions de participation Il Faut juste être abonné à ma chaîne Youtube Parce que je le fais pour Ceux qui me suivent et ceux qui m'encouragent Et ceux qui me soutiennent Donc ça me fait trop plaisir C'est pour les filles parce que c'est pas grand chose Je vous préviens déjà Putain j'ai toujours ce problème Avec mes oreilles qui me démangent Pourtant je me nettoie les oreilles tous les jours Je sais c'est pas bien Bref, euh, bah, c'est ce un petit concours parce que bah, déjà, je suis pauvre, j'ai pas l'argent. Ça sera une personne qui va gagner, hein, c'est déjà bien. Et euh, bah, je vais vous montrer tout de suite les lots. Donc, les filles, pour commencer, il y a ça. Euh, c'est un petit panier pour euh, pouvoir mettre euh, bah, ce qu'on veut, hein, son make-up, euh, n'importe quoi. Ça, c'est le mien, mais je vais vous en acheter un, quoi remettre je sais pas n'importe son maquillage et tout son rangement etc donc voilà il y a ce panier ensuite avec il y a ce baume à lèvres c'est euh, une imitation de, du baume à lèvres EOS je sais pas si vous voyez donc voilà je je vais pas ouvrir hein, mais et ensuite euh, un miroir comme ça euh, c'est un petit prix de marque hein. Vous connaissez les, mi les miroirs comme ça Donc ça c'est le mien Donc il se présente comme ça Ça c'est avec un panda dessus Mais euh, voilà je ne sais pas encore Que je vais offrir Enfin je sais pas encore quel modèle je vais prendre Donc ça Et, euh, et ensuite Un gel douche Mais ça c'est une miniature mais Enfin euh, les grands je sais pas j'ai n'ai pas là sur moi Mais c'est les grands là Je ne sais pas si vous voyez mais De chez Yves Rocher donc, ça sera quatre produits. J'espère que ça vous fera tout de même plaisir. Parce que, ben voilà, c'est quand même avec mon argent que j'achète. Donc, euh, j'espère que ce qui vous fera très plaisir. Donc, je rappelle, les conditions, c'est juste être abonné à ma chaîne et m'envoyer un mail à l'adresse que je mettrai en dessous. C'est écrit euh, adresse professionnelle. C'est avec le gmail.com, je crois. Je crois que c'est Twitter hein, ben, gmail.com Juste m'envoyer un, un mail avec une capture d'écran. Comme vous êtes bien abonné à ma chaîne. Et c'est tout. Voilà. Donc, voilà ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bitches. Et je vous dis à l'année prochaine. Ciao.